bonjour bonjour et bonsoir pour certains voilà donc c'est Cabu Junior toujours votre youtubeur alors aujourd'hui nous voulons parler d'un sujet voilà qui est, qui fait beaucoup de bruit chez les nouveaux bacheliers voilà concernant les orientations de Cigor. alors il y a une question qui remonte toujours il y a certains qui sont surpris il y a certains qui ont certaines préoccupations donc nous allons simplement vous attarder sur la question suivante il y a certains étudiants qui posent la question de savoir comment ils ont été orientés dans certaines filières où ils n'ont pas fait le choix. Sigor a fait le choix de leur orienter dans les filières où ils ne voulaient pas. Alors, comment ça s'est passé On va simplement expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que Sigor les oriente alors qu'ils ont choisi certaines filières. Premièrement, lorsque Sigor SIGOR, c'est la plateforme et Sozup c'est le secrétariat d'orientation. Lorsque le Sozup vous oriente, c'est en fonction de votre de l'âge, déjà, c'est en fonction de votre série, votre âge, votre série. Et donc, SIGOR tient en compte ces deux paramètres. Si vous avez choisi, par exemple, le droit, le droit, le droit, pour que, finalement, le SIGOR vous oriente, bien sûr, dans un établissement où on fait le droit, et que vous vous rendez compte qu'on vous orientait, à la psychologie, à l'UEB. Il faut se dire que l'UEB, c'est comme ils ont dit, c'est un secrétaire d'orientation. Ils regardent vos moyens au bac, les moyens que vous avez eu au bac. On regarde combien tu as eu, tu es dans quelle série littéraire, tu as, tu as eu, par exemple, neuf au bac, tu es au deuxième tour, et tu demandes d'aller, par exemple, dans un établissement euh, supérieur, faire, par exemple, euh, on va dire, euh, l'ingénierie. Ils vont regarder, ils vont voir ta moyenne au bac, ils vont nous dire, non, on ne peut pas t'envoyer dans cet établissement, même si tu avais choisi, voilà, je vais prendre un cas concret, il y a par exemple des personnes qui avaient choisi, on va dire, des filières, euh, comme par exemple IAI. Je vais prendre par exemple mon, mon, mon cas, j'avais choisi l'université IAI par exemple. IAI c'est l'institut d'informatique africaine ici, c'est au Gabon. Et donc j'avais choisi IAI. Pourtant, voilà, je n'avais pas, pas mis en tête que je n'avais pas, on va dire quoi, je n'avais pas eu, on va dire quoi, je n'étais pas dans la filière S, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas fait la filière scientifique. Et donc, pour être orienté par, on va dire quoi Dans ces établissements-là, il faut avoir fait, par exemple, un bac, un bac S. Et moi, j'ai fait ce choix-là, et vous voyez bien que je n'ai pas été orienté là où j'ai choisi, parce que, soi-disant, je n'ai ils ont tenu compte de la série. Donc, ça peut tenir compte de la série. Dans le cas où ça tient compte de la série, vous ne pouvez pas être orienté dans les établissements scientifiques alors que votre série a été, par exemple, une série littéraire. Et il y a aussi le cadre de l'âge. Si vous avez peut-être 24-25 ans, et vous demandez à faire une certaine série, par exemple, le, le droit, vous avez déjà 25 ans, ils vont aussi tenir compte de ça. Ils vont dire, bon, il a déjà 25 ans, est-ce qu'on peut encore l'orienter là-bas pour combien, combien d'années Non, ils vont beaucoup plus vous diriger vers des établissements voilà, qui font des formations à court terme, des formations qui vont directement vous orienter vers le vers l'employabilité. Donc voilà pourquoi certains ont, ont, ont fait de bons choix, comme j'ai entendu la question pourquoi m'avoir orienté Là où je ne voulais pas aller Ils t'ont orienté par rapport à ton âge à ta filière et aussi On va dire à tes moyens au bac Mais ça ne signifie pas que ça, ça ne signifie pas que tu dois Tu dois y aller, tu dois forcément aller Là où ils t'ont orienté Parce qu'effectivement, voilà, ils peuvent se tromper Sur tes compétences Donc Tenez, euh, tenez on va dire quoi Ayez vous même euh, euh, à, à avoir le corps votre, votre formation, dites-vous s'il y a certains qui ont constaté voilà, qu'ils ont été orientés et qu'ils ne veulent pas se rendre à ces endroits-là. Donc vous devez simplement faire ce qu'on appelle un recours. Et donc le recours, voilà, c'est une autre notion que nous devrions aborder dans une autre vidéo. Mais seulement retenez que lorsque vous êtes orienté dans des établissements, dans certains établissements que vous n'avez pas fait le choix, l'État a simplement choisi pour vous. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de choix, l'État aussi vous oriente par eux-mêmes. Donc, ceux qui ont été orientés alors qu'ils n'ont pas fait de choix, dites-vous que vous aviez été orientés en fonction soit de votre moyenne au bac, soit en fonction de votre âge ou encore en fonction de simplement votre série. Donc, il n'y a pas à s'affoler. Vous devriez simplement faire ce qu'on appelle un recours. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'était simplement pour éclairer déjà voilà ces préoccupations-là, les personnes qui étaient un peu embêtées, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on les a orientés là où ils ne voulaient pas. Donc, merci d'avoir euh, regardé ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner et voilà, je suis simplement là pour vous emporter à chaque fois des informations pour mieux vous éclairer. Bonne soirée et à la prochaine pour un autre tuto.